qui est reçu concernant les plaques ou les tacs de cuisson, le gaz et les hottes. Les hottes à recyclage munies de filtres à charbon actif sont la solution dans les nouvelles maisons. Alors c'est vrai et ce n'est pas vrai, car on n'a pas envie de condamner les hôtes à évacuation d'air, car c'est quand même toujours très pratique d'évacuer l'air vers l'extérieur. Les hôtes les plus puissantes, souvent évacuées vers l'extérieur. Et les hôtes à recyclage avec filtre à charbon actif, il faut quand même savoir qu'il y a un coût, car il faut acheter des filtres régulièrement. Certains filtres se lavent, d'autres se régénèrent, mais il faut quand même acheter ces filtres. Et surtout, dans les maisons passives de basse énergie, il faut bien régler sa hôte avec sa VMC, sa ventilation mécanique contrôlée. Donc c'est une solution, mais il faut voir aussi un peu plus large à son. Ce sujet. Toutes les poêles et casseroles sur le marché actuellement fonctionnent sur l'induction. Eh bien c'est faux. Méfiez-vous, toutes les casseroles ne sont pas faites pour l'induction. Il y a d'ailleurs différentes qualités de fonds de casserole pour l'induction. Prenez un aimant, collez-le dans le fond de la casserole. S'il tient, c'est induction. S'il ne tient pas, ça ne fonctionnera jamais sur l'induction. Doit-on changer régulièrement ce tuyau de gaz bonbonne C'est vrai, je parle ici. Pour la Belgique, renseignez-vous, il y a des sites officiels, mais on doit changer pratiquement tous les 5 ans son tuyau de gaz bonbonne et des nouvelles normes rentrent bientôt en vigueur. Vérifiez votre tuyau de gaz. Dois-je changer mes injecteurs de gaz si je change de gaz Si je passe du gaz bonbonne au gaz de ville ou le contraire Vrai, c'est absolument vrai, c'est indispensable. On doit changer ces injecteurs qui sont adaptés pour le gaz bonbonne ou pour le gaz de ville. Faites faire cela par un professionnel. Tous les micro-ondes ont un plateau tournant. Eh bien, c'est faux Certaines marques ont encore des hélices magnétrons cachées et vous avez un fond bien plat, bien large, immobile, où vous pouvez placer des plats rectangulaires. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez via vos réseaux sociaux, laissez des commentaires, des pouces en l'air et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao